Tu connais Love Exposure Non Tu connais pas Ok, laisse-moi te présenter. On va faire un petit jeu. Je te donne cinq mots et t'essayes de faire une histoire cohérente en incorporant ces cinq mots photographie, travestie, sexe, problème psychiatrique et culotte. C'est dur, hein Eh bien, ajoute la variable Japon à cette suite et t'obtiens le film que je vais te présenter. Dirigé et écrit par Sion Sono, révélé quelques années plus tôt par son film Suicide Club, qui a fait beaucoup, beaucoup parler de lui dans les festivals. Pourquoi Voici la scène d'intro. Tout est dit, revenons à Love Exposure et reprenons notre liste de mots. Nous suivons l'histoire de Yu, fils de prêtre qui se voit obligé de confesser chaque soir sauf qu'il n'y a rien à dire lors de ses confessions. Il décide donc de commettre des péchés pour pouvoir se confesser. Il commence donc à prendre des photos de petites culottes discrètement, ce qu'il fait passer pour un pervers aux yeux de tout le monde. Malgré cette activité singulière, Yu est toujours à la recherche de l'amour de sa vie. Lors d'une partie d'action aux vérité avec ses amis, Yu doit se travestir et sortir dans la rue pour embrasser une fille au hasard. C'est à ce moment là qu'il rencontre l'amour de sa vie, Yoko. Le problème, c'est que Yoko tombe amoureux de Sasori, le nom que se donne Yu lorsqu'elle est déguisée en femme. En même temps que son histoire d'amour, Yu découvre qu'il est espionné par Aya, membre d'une secte appelée l'Église Zéro, possédant des problèmes psychiatriques. Je n'écris pas plus de films car j'ai envie de vous laisser découvrir le reste de cette fresque complètement barrée. Et là, tu te dis, euh, sacrée histoire pour un film d'une heure et demie, voire deux heures. Et je suis d'accord avec toi, c'est pour cette raison que Love Exposure dure 237 minutes, soit 3h57. Oui, c'est long, je sais. J'aime beaucoup ce film car sa très longue durée lui permet de passer par plusieurs genres cinématographiques comme le comique, l'amour ou la tragédie, notamment sur les dernières heures. Oui, dernières heures je sais. Si on se note traite l'amour d'une vision différente de ce que l'on peut voir principalement dans d'autres films, avec un traitement très intelligent et bienveillant de l'homosexualité ou de la transsexualité. Les personnages sont très bien développés, ce qui permet de s'y attacher beaucoup plus facilement, même si certains sont assez détestables. La photographie est très soignée, notamment avec certains plans beaucoup plus portés sur le visuel. Un film très différent de ce qui peut se créer en France ou même en Europe. C'est pour cela que je vous le conseille à 200% malgré sa durée qui peut sembler un problème de poids. Bonne séance. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour découvrir un film chaque dimanche à 18h.